Okay. On est de retour à 5H88.1 avec notre invité, Dan Pelletier, de la région de London. OK, Dan, continue avec euh, la, la canne avec euh, Legal Staff et euh, la plume. Oh, OK, OK. Mais il uh, y a toutes les choses sur je, toutes les, um, uh, les choses sur la pipe, sur la pipe, sur Legal staff. Uh, je, peux te, je peux te dire presque tout ce que les choses viennent dessus. Euh, je me rappelle une fois, la, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma maîtresse qui est de Chouinida m'avait dit pourquoi ton bâton, le, ton est il n'est pas droit de la façon parce qu'il y a une couverture, tu sais? Mais j'ai dit parce que le, le, le, le, la marche qu'on a, des fois, ce n'est pas toujours une marche qui est toujours droite. Tu sais, on, on a, on, souvent, on, on, on a des, différentes, des choses difficiles. Um, une des choses que j'ai uh, sur le staff, uh, c'est j'ai clown de, de corbeau, Raven. Puis la um, culture, moi, j'ai appris, je peux euh, parler de l'expérience que j'avais personnelle avec ça. Mais nos anciens, ils travaillent, ils voyagent, ils dans les, Anyway, j'ai mis un um, crown, j'ai mis a crown de corbeau sur Lego pour représenter toutes les personnes qui sont mal de l'addiction. sais. So, um, um, yeah, no, je excuse, le starter, normalement c'est quelque chose, mais anyway, so, um, so anyway, Lego Star, c'est dans, c'est c'est dans, dans, dans ma living room, c'est dans où ce que je vis et euh, c'est une chose, que, que c'est une partie de moi. Euh, je touche chaque jour, je prie avec, euh, euh, c'est une partie de moi. Tu sais? euh, c'est une chose vraiment spéciale, suis vraiment un âge, une grosse honneur d'être capable d'avoir ça. Euh, avec moi. So, je suis vraiment chanceux parce que j'ai euh, une pipe que, que je suis capable de avec le créateur. J'ai le staff. Euh, moi, je à dans ma maison, j'ai une, une, une chambre j'appelle le smudge room. C'est une, une chambre spirituelle. Euh, je ne connais pas que mais ancêtres, moi, euh, on ne met pas nos tambours, on ne met pas des choses euh, spéciales, sacrées de moi-même, d'une dans, dans, dans, où qu'on vit tout le Ce n'est pas comme un, une classe qu'on euh, on met comme un portrait. So, moi, j'ai une chambre spéciale que j'ai tout ça, que j'ai beaucoup de choses. Euh, j'ai beaucoup de choses convenues dans, dans mon but. Et ça, euh, so, j'ai une chambre spéciale que je mets mes, mes choses spirituelles, mes choses que, et puis, c'est lorsque je me vois, m'asseoir, puis je fais mes cérémonies où je vois prier, des choses de même, pour Legal Staff. Legal Staff est avec moi dans la place que je vis parce que, pour moi, ces choses-là sont en vie. Ce pas des choses qui sont, euh, sont, euh, sont, sont, sont, sont en vie. Le monde ne comprend pas ça. C'est des choses, pour nous autres, c'est des choses que... Euh, il faut qu'on prenne soin, des, parce que si prend, on ne prend pas soin de ça, il y a des choses qui vont arriver. Tu ça, ça vas ça va, ça va toutes les perdre. Tu sais. Une chose que je crois que tout le monde devrait avoir, c'est une, une, une plante de tabac dans leur maison. J'avais une expérience une fois, je me rappelle, j'étais avec une fille, on avait un, un tabac de, de, une plante de tabac dans la maison, puis je tentais de donner une caresse. Puis j'ai vu la plante elle tourner de bord, puis elle a commencé à vibrer, sécher. Vraiment, vraiment fort. Puis j'ai dit, ça. Puis euh, elle a tourné bas, elle n'a pas vu. Puis j'ai été regarder, il y avait une vitre ouverte quelque chose? Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. J'ai été par une, une porte de dehors. Puis tout. Et deux jours après ça, la, la plante était à mort. Moi, je crois là, qu'il là, y avait quelqu'un qui envoyait quelque chose, euh, la jalousie quelque chose. Puis euh, la plante, le, le, le tabac, euh, l'arrêtait. Puis ça m'a me, ça me protégé. So, habituellement, j'ai toujours une, une plante de tabac dans ma maison pour ma protection. So, anyway. Alors, nous, donc, euh, tu, tu fabriques des, euh, des tambours. Puis, euh, c'est comment que ça a commencé, la fabrication de tambours, pour toi? Ben, comme je l'ai dit, euh, j'ai fait probablement au-dessus de 1000 tambours dans mon jour. Puis, j'ai fait des, des, des, des, des tambours de des workshops, des fois. J'ai été à Manitoba, partout à faire ça. Pis la façon que ça venait pour moi, c'est. Uh, quand j'avais regardé, j'avais observé euh, au Sundance, il y avait tout le monde qui faisait des pépes, puis tu, tu, tu, tu, tu, le les premier à danser, le années à danser, ils sont tous posés faire les lecture ils sont posés les données à toi, puis euh, des tambours, il achetaient ça, des choses de même. puis. Euh, j'ai eu un rêve. Après, j'avais dansé ma première année, puis j'avais passé, j'ai eu un rêve. Puis de du rêve, j'ai tourné bob. puis j'ai été dans, dans, dans un petit, je uh, de, de, de bois, là, de travailler du bois. Puis j'ai con, construit ma, mon premier tambour. Je l'ai encore, ce tambour-là, je l'ai joué souvent. Puis le premier tambour que j'avais fait, j étais, j étais, ça a fait de l'orignal. Puis j'avais enlevé la peau, puis tout, moi-même avec ce tambour-là. Les jouets assez, tu, tu le regardais, tu le regardais, tu peux voir des trous à travers là, de, du tambour, c'était parfait partout. Puis un jour, j'ai mis euh, le bateau à travers, et euh, là, j'ai mis un, un, un, un pot d'ours dessus. C'est le grand-père de tous les, les tambours que j'ai jamais fait. Et euh, encore aujourd'hui, j'ai des tambours que j'ai dans, dans mon magasin, j'ai 20. Uh, j'ai deux drums, deux, deux tambours de, de workshop que j'entrais me faire bientôt là, pour uh, du monde qui uh, il veut, il veut faire leur le, le tambour eux-mêmes, le, le place de tourner le bord puis d'acheter un. Hein. Uh, puis, uh, puis moi, comme j'ai dit, c'est quoi dans le livre? La façon que le créateur me, me dit à faire les tambours. Fait, moi, la chose qui est importante, c'est quand quelqu'un uh, vient dans mon magasin puis achète un tambour, on va dire. Puis, uh, j'ai dit c'est une chose qui est en vie encore tu sais faut que tu prends soin faut que tu donnes il faut uh, aussi um, de dire france that so you gotta you gotta, faut tu your name you gotta birth it um, tu you gotta feast Il faut que tu donnes à manger Il you wake it, faut que tu le um, le, réveil. le Réveil, exactement puis je donne des renseignes je dis ok tu prends ton tabou puis tu mets le tambour d'une place qui, qui uh, y a pas de chien autour parce qu'il y a, y a, y a, y a, y a um, des renseignes juste parce qu'avec le loup, pour, pour, la raison pourquoi on a pas des chiens dans les powwows et des choses de même. Ce n'est pas une chose que personne on va voir des chiens parce qu'on n'a pas des chiens. C'est parce que la renseigne du, du premier homme qu'on qu a, le teaching de ça. Puis. Like, puis Jésus, tu mets ton tabac, comme tu peux. Puis dis, dis, dis, c'est pris de ton cœur. Ce n'est pas des choses qu'on renseigne, qu'on qu apprend par cœur. Pour moi, une prière, c'est d'abord à ta main. tu dis, aide-moi, hey, s'il vous plaît. Ça, c'est une prière. Puis j'ai dit, toi, tu prends ton tabac, tu le mets au Créateur, puis tu le mets dans le milieu. Tu pries de l'est, du sud, de l'ouest, du nord. Puis je donne une idée. J'essaie de laisser savoir que l'Est c'est où le nouveau vie vient, que l'Ouest c'est où nos ancêtres sont. Puis, pris de ton cœur, puis ensuite tu mets le tabac partout sur toi pour la terre, la Mother Earth. Puis, tu laisses ça pour sept jours. Parce que tu prends ton tabac, tu fais un petit tabac au teint. Je ne l'appelle pas comme ça en français. Je dis là, oh, la une boucle une boucle de de une de, boucle de je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je je tambour. je je je je tambour. je je je je je de je tu tambour. je tu tu aux, aux, aux, les, les animaux puis les, les, les arbres qui ont, qui ont donné leur vie pour le tambour. Tu attaches le tambour, le bouclier en arrière, puis ça, c'est être né. Puis ensuite, tu vas dehors, puis le reste de la boîte, tu le mets par un arbre, puis tu le fasses dans les quatre directions, puis là, tu le réveilles. So, you know, so, il y a des choses de cérémonie. Il y a trop de personnes qui font des, des, des choses comme des tambours, des workshops. Même. Puis, uh, pour 45 tu fais un tambour, il n'y a pas de renseignement, rien. C'est important. C est, c est, c est, you know. Here, un bon exemple. J'ai arrêté de, de, de montrer aux personnes comment des chansons. Moi, j'ai des chansons que je connais, ça, des vieilles chansons traditionnelles. So, une place que je travaillais, chaque mercredi, on faisait un. un des tambours, a, a drum circle, tu sais, un drumming circle, un sac de tambours. Puis, j'ai dit au monde, il faut que tu chantes les chansons, la façon que tu les as appris, que la personne qui est en train de t'éduquer, t'es tenté d'apprendre, il faut que apprendre apprennes la façon dont sont chantées parce que tu n'es pas supposé d'échanger. Puis tout le monde tout le temps, le monde, il prend les tambours et ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, c'est tout ce qu'ils disent. Puis c'est pas, pas la façon que c'est. Un exemple, il y a une chanson que, vraiment spéciale que j'aime, ça s'appelle la chanson du créateur, Trader Song. Puis dans son chant, ça dit, gazé, manido. Puis si tu dis à place de gazé, c'est comme dire merci, méchant créateur, place de dire méchant, bon créateur. Puis, je me rappelle une fois, j'ai été à, à retourner à, à, une, à une réserve que je travaillais. Puis, il y avait une, une, une, une, une, une, un mariage traditionnel somewhat. Puis, euh, il y avait un gars que j'avais appris. Puis, il y a tenté chansons, quatre chansons dans une chanson. J'ai décidé temps-là de, de m'arrêter temps à prendre des chansons aux personnes parce que le monde n'écoute pas, tu ouais. euh, Je ne suis pas un de ces gars. Il hey, faut que ça soit de même. mais il y, a, il y a des choses que euh, moi, j'ai appris du, de, de, de, ma, de ma maîtresse, moi, qu'il que, y a des façons, des choses, il faut que ça soit faite. Il y a une raison pour ça. Oui, il y a une raison. Euh, puis, euh, ton nom spirituel, euh, tu as un nom, euh, Dubois Pourrais-tu nous parler ouais. de ça un peu? Comment tu as reçu ça? OK. Ben, ça, c'est... Une... Histoire vraiment intéressant. Um, quand j'ai commencé à, à, à marcher, après moi, j'ai uh, commencé à danser au Sundance. Uh, on, on avait été à Sault saint Marie. Uh, Sault saint Marie, il uh, y avait une, une femme là. On était offert notre tabac pour donner notre nom, moi et puis ma femme à ce temps-là. Puis uh, elle a dit OK. Elle a dit uh, Moi, de laisser savoir quand tu es retourne Puis quand tu retournes, faut que tu fasses uh, du. Um, il mean, manger pour un fils, puis faut uh, fallait like qu'on ait dans un sweat lodge, puis on, avec elle, des choses de même. So, anyways, on, à la fin du, de la cérémonie, on avait fait le sweat, uh, puis uh, avant qu'on avait fait le manger, des choses, elle m'avait donné mon nom. Et puis, uh, là, on, on va reculer un peu. Quand on avait parti de ce place-là, ma femme puis moi, ma femme avait dit à moi, elle dit, Daniel, a dit, uh, je me rappelle, mon, ma mère avait dit que quand je suis uh, j'avais juste donner un nom par, par un ancêtre et puis il y avait quelque chose de, de faire avec des, des, des nuages blancs you know they had to do with some white clouds white clouds que ça s'appelait des subconsciemment c'est puis euh, des mois après ça on est retourné pour nous reçu notre nom puis elle a reçu son nom puis la chose qui m'a donné moi c'est que ça a commencé à croire ça c'est une des premières choses qui est arrivée dans ma vie j'ai commencé à croire dans des, des choses spirituel Le nom qu'il était donné quand j'étais né était redonné par une personne complètement différente qui ne savait rien de ça puis son nom était « groupe of white clouds ». Le nom qu'il était donné quand j'étais né, c'était redonné quand il était 30 ans, quelque chose de même. C'était une chose qui était « wow ». Pour moi, ça m'ouvrait mes yeux. Puis moi, mon nom s'était donné, après ça, c'était donné c'est un magazine, au TED, dans le cas Ça veut dire ça, so, c'est uh, Eagle Shadow of the Tree, so Ombre de l'Aigle au-dessus des arbres. Et je suis de, so, uh, de la Clan. Uh, mais là, je, je vois par le deer clan. Avant ça, j'allais par uh, Martin. So, je t'ai donné, dit, parce que mon nom c'est Peltier, que les Peltier, c'est clan, c'est l'orignal, euh, le chevreuil. So, J'étais à Martin pour des années. Je pense que je suis un peu parce que... Uh, confusé un peu parce que uh, pour longtemps, j'allais par, uh, par le magasin Medautech, Tech pour dis « je t'aime », qui est Martin. Là, j'essaie d'aller par Wachkash parce qu'une des maîtresses qui, qui, qui, qui est passée, deux ans passées, Gord uh, de Gwenda, un homme vraiment respecté, m'avait dit que... Je n'étais pas un que j'étais à chevreuil. J'ai beaucoup d'aspect pour lui, so. j'ai changé ça pour lui. Uh, so, uh, mon nom pour moi, uh, c'est um, moi. C'est n'est pas partout. Moi, je crois que j'ai appris. C'est que ces noms qu'on a nous autres aujourd'hui, c'est un nom qui est. Qui... Venez à moi, à tiens, tant que je marche ici sur cette terre. Une fois que je passe dans le rêve spirituel, quelqu'un d'autre va voir ce nom. Après ça, les noms se retournent à quelqu'un d'autre. Puis mon animal qui est mon protection, c'est l'ours, le Puis je travaille avec le la grossesse tout le temps, parce que pas mal de la médecine, parce que la médecine que je fais, c'est la grossesse qui fait tout marcher, ma tu sais. Ah. So, anyways, de chaque fois que je prie, c'est la façon qu'on on c'est on, on prie le Créateur, nous, euh, nous connaît par le nom, on porte So, chaque fois que je prie, je m'annonce, j'ai dit, oh bonjour, c'est bonjour. Je disais, c'est mon nom. Le créateur, il sait qui que je suis, qui que je suis, tu sais. Moi, j'ai donné le nom de ma fille, je l'appelle comme ma fille, j'ai ma daughter. je ne sais même je dis fille, ça veut dire daughter, pas ma girlfriend. Oui, oui, oui. oui, oui, oui mais uh, il y a encore mon français, oui. J'ai assez, pas mal, I'm doing pretty good, je pense, pour le français. Cool. Um, et, uh, après, elle, elle, je me rappelle, je l'avais mis sur un « very fast », tu sais. Um, so, quand elle avait tourné, elle, son, elle a commencé son temps, son « her moon time », son temps, là, pour la première fois. Elle m'avait appelé, elle a dit « Dad, j'ai commencé », puis je l'avais préparé au commencement de so, ça. Puis euh, j'ai dit « Qu'est-ce que ton temps va venir, on va, on va, on va te mettre dans un, un « very fast »» Puis euh, comment tu dis ça en français « very fast euh, » Un, un « fast » de, de fruits un... sauvages Oui, oui. Ouais, ok, oui. Ouais, moi, moi j'ai dit « very fast <laughs> ». J'étais dans le bois, puis j'étais à faire mon tabot, puis j'ai ramené des saplings, des saplings pour faire un, un fasting lodge pour elle. Puis j'ai aidé, puis elle a fait son lodge, puis elle a, elle a mis son set dans, dans en, en bas, puis uh, on a commencé un feu sacré pour elle, puis uh, on a fait une cérémonie avec la tête que j'ai, avec la de grand-père que j'ai, puis uh, on, a, on a mangé, on avait un beau fils, parce ensuite, il était dans son, son, son fasting-lodge. Puis, euh, dans tout ce temps-là, euh, quand elle sorti de, de son lodge, elle était là-dedans, 22 heures, sans rien manger, rien à boire. Puis, quand elle sorti, j'ai sorti de ça, j'ai donné des instructions. Puis, euh, les instructions que j'ai données, j'ai dit, « Tu quatre choses qu'il faut tu faire pour, le, pour un an. » Mais essayer de dire ça français, là. Son, Première chose que tu es supposé faire, c'est que tu es supposé d'avoir uh, une relation avec un uh, gars. So, il n'y a, a pas de relation, no boyfriend pour un air. So tu es capable d'être devienné uh, uh, si pas un chameleon, uh, essayer pas de changer qui tu es. So tu peux apprendre qui tu es sans avoir quelque chose uh, de to try to impress somebody. So, so no relationships, so tu es, es capable de trouver qui tu es en dedans. So, la première chose, right? la deuxième chose elle était poser de ramasser des petits bébés de 1 an ou moins. avec avait des jobs de, de garder, puis il like, faut qu'elle laisse ça aller. sont capable de, de, de respecter des enfants, de to à to respecter des enfants. Okay? La troisième chose, la première, ma favorite, favorite c'était no boyfriends for one year. L'autre, c'était pas de maquillage pour un an, no war paint pour un an. Soyez capable de trouver sa inner beauty. Sa, sa, sa, qui La beauté de qu quelqu'un naturelle la, la beauté intérieure. Yeah, exactement. Right? Puis la, la quatrième chose est à poser uh, de manger n'importe quoi qui n'importe quelle fraise. Uh, uh, n'importe quoi qui finish avec bris, strawberry, blueberry, you know, des choses de même. Pour un an. Puis elle uh, a appris sa framboise, puis a marqué son fond avec le framboise, puis ça a commencé son an. Uh. Puis dans cette année, cette année-là, pour la trouve son nom pour elle, il y a des femmes, des grands mères qui ont parlé à elle pour l'aider à apprendre à, à, prendre, à, à, à pour être une femme, tu sais. Et Elle a fait un régalia pour, pour, pour, pour le sortir, puis après un an, on avait, on avait une grosse cérémonie pour elle, puis uh, elle son nom, je veux aller back à son nom. So, j'étais en train, dans ce temps-là, je fumais, puis uh, je ne fume plus, je pensais qu'on était, j'allais te fumer. Puis j'étais dehors, puis en train de fumer, puis j'étais en train de penser, j'ai dit, oh, le nom, elle ne vient pas, le nom, son nom, ne vient pas, tu sais, j'essaie de forcer ça, je veux que ça vienne. So, uh, je j'étais en puis j'ai regardé, puis je vois un hummingbird en français. Un oiseau mouche. Un oiseau mouche. So, je regarde nos oiseau mouche, j'aime les oiseaux oh, sont sont sont so, so beaux, sont belles puis je dis ah j'ai pas le nom vient pas j'ai commencé à penser à ça quand soudain un vient vient dans ma face puis c'est comme elle dit hey stupide là ton nom ici tu sais so, j'ai donné le nom de Skinny Anoukashkoué mais c'est une young hummingbird woman c'est comme la façon dont le nom est venu tu sais puis euh, avec sa clan, elle c'est c'est Dodam. Donc, elle la sortie de la de, de, de, de FAST, euh, il y avait des, des personnes de son école, il y avait des grands-mères, des, des, des grands-pères, des, grands des amis, la famille. Il y, il y a beaucoup de monde là. Puis, euh, j'ai donné son nom. J'ai présenté avec une plume d'aigle blanche. Et puis, euh, elle a été autour avec la plume. Puis, elle, elle, don... elle, elle, elle, elle, elle, elle s'est introduite à tout le monde Soit capable de rappeler dire son nom. T'sais. Oh, bonjour, quoi, C'est tout le monde qui était là. Puis on a cassé la face, le a de la face, quand on a mangé une framboise. Et puis euh, la première chose qu'il a fait, après qu'il a fini la cérémonie, a été, a été, a été mettre du maquillage. Mais elle me rappelle donc, quand elle a sorti la, la, la, la danse au régulier, la journée était si belle. Je me rappelle une fois qu'elle était dans la 8 année. Nous autres, on n'avait pas une grosse cérémonie comme ils ont aujourd'hui. elle m'a demandé, elle a dit, Dad, Dad, elle a dit, non, je ne peux pas mettre du maquillage juste cette fois-ci. Une fois qu'on a ça, j'ai dit, Ben, Nathalie a dit, j'ai dit, si tu mets du maquillage, je pas vraiment à la triste, il faut que tu recommences ton bear face. Après, je just, I crosse. J'ai dit, non, tu recommences. J'ai essayé dans ce temps-là, j'étais un single père, un single, single dad. Je me rappelle quand elle sort de cette journée-là, quand j'ai dit um, Tu étais capable de mettre du lip gloss, tu sais, de te dire lip gloss, mais tu sais, quand il y a chap lips. So, la seule chose qu'elle avait mis, c'était ça, ça avait un peu ses lèvres. Puis euh, elle était la plus belle fille qui était là parce que c'était tout naturel, tu sais. Oh, oui, puis aujourd'hui, là, elle est une très bonne personne. Puis je me rappelle qu'elle avait dit qu'elle va vraiment fâchée à un temps à moi parce que j'ai fait ça pour elle. Mais aujourd'hui, elle a dit merci parce que. J'ai appris qu'il n'y a rien, je suis capable de commencer sans finir. Puis ouais. moi, je crois aujourd'hui que une chose que on a le problème avec nos, nos, nos, nos enfants, les, les, les jeunes aujourd'hui, je euh, on n'a pas de cérémonie pour, pour, pour, pour, pour, pour eux autres, pour le, reconnaître le, le, que tu deviens un homme, tu deviens une femme. Tu Ils sais? euh, sont perdus, nos, nos, nos, euh, la génération des jeunes sont perdus parce qu'on ne fait plus les choses qu'on faisait pour les aider. Oui, oui. oui. On arrive à la fin de l'émission. Pourrais-tu nous dire le message que tu envoies aux métiers et euh, les métiers autochtones? Oui, je vais vous dire ça. Euh, le, le, le, le, le chemin, là, pour, le, pour nous autres, des fois, ce n'est pas vraiment facile parce que pour euh, savoir la famille ou ce qu'on vient, des fois, c'est vraiment difficile de prouver qu'on qu est. Dans ton cœur, tu crois qui tu es, tu sais dans ton cœur qui tu es. Laisse personne. Euh, euh, Moi, je de différentes façons. Des fois, il y a du monde qui vont tourner les barbes et vont essayer de te pousser à terre parce qu'ils euh, sont jaloux, mais, euh, parce que tu n'es peut-être pas pu, pu, pur, euh, là, ton sein n'est pas pur, comme on dit. Sais? Fais-tu que tu tombes sur ton dos, parce que si tu tombes sur ton dos, tu peux toujours regarder, tu peux toujours regarder, regarder the tu peux always regarder Si tu es capable de regarder, tu es capable de boire. Aide-moi avec ça, je vais dire en anglais un peu, répète-le pour, répète pour moi, ok Daniel? Oui, okay. well, well, Sometimes people will knock you down, and if they knock you down, make sure you land on your back. So when you land on your back, you can look up, and if you can look up, you can get up. Well, well, ça veut dire des fois, il y a du monde qui va ils vont te bouleverser puis te jeter à terre. Si tu tombes à terre, tu tombes sur ton dos, de cette manière-là, tu peux te relever, tu regardes le ciel, tu peux te réveiller, puis tu peux te mettre debout. Oui, puis tu peux continuer. Parce, je... ouais. Parce que c'est dans ton corps qui tu es. Moi, euh, je n'ai pas une personne, je ne sais pas exactement quelle réserve. Je suis, je sais que ma réserve est dans le Québec à quelque part. Ouais. Je, alors, je veux te voir où que je viens. Ah. Mais à 62 ans, ce n'est pas important d'avoir une quête musique qui je suis. Je sais qui que je suis dans mon cœur. C'est oh right. euh, une façon de vivre. Ce n'est pas, pas une, euh, euh, euh, euh, une chose que, « Oh, je suis métier parce que je veux… » Non, c'est qui je suis dans mon cœur. À peu près moi, la, la, la, la Ivy Business School, ils ont déjà fait une interview à, à, avec moi. Parce que ça, c'est le numéro école pour, les, les, pour la business. Tu sais? ouais. Ils m'ont demandé pourquoi le business est, est, est succès, de la façon que je Mais la, la, les trois choses, j'avais dit, comme je dit, j'amène ma culture, qui je suis dans ma business. Les ouais. personnes veulent me voir parce que je, je partage des recettes avec du monde. je, je je vais un, un mode kit pour faire un small, j'y donne la rencontre. Quand je vais à un tambour, je donne la sais J'amène moi avec moi tout le patou que je vois. Tu so, apportes ta, apporte ta culture avec toi. Partout. C'est qui je suis? Oui. Ben, je te remercie beaucoup, oui. Dan Petit, pour avoir participé à ce parage 88.1, la question métier. Merci de me ben, ben, oh, J'espère que quelqu'un y a un plus bon français. Puis euh, euh, la, la vieille façon qu'on dit euh, au revoir, là, ben, uh, see you later, là, là, là, là, beaucoup de monde dit bamapi. moi je dis toujours co So oh. c'est les vieux personnes qui disent ça, ça veut dire see you later. Oh, oui, oui, merci. Puis, Bye -bye.